Je vous demande là, après, sa fin passée, Dans Pétionville, zone meilleure, à l'autre côté, trois policiers tombés, des lots disparaissent, lever colère autorités, pressés, pressé, réformés, les demandio par rapport à la criminalité, demandés, voulez pas v'laient, faut que force l'audio, débarqués dans le pays, pour venir mettre l'ordre dans des ordres. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, jeudi, encore, c'est 24 janvier 2023, vous connectez Réseau Information, pas oublier Sophia tv 4 mais nouvelle là un bon gentil mamite cependant secrétaire général nations unies dit reconnaître jefor la police a fait pour établir sécurité mais ça pas empêcher les guerres réserves sous force l'audio qui a dû rentrer pendant canada pour fin quoi qui sa et qui moun tout qui pral prend tête mission ça selon plusieurs sources ce qu'on a fait confiance qu'on réunion déjà planifié sous nom haïti et pays ça ta dû discuter pressé pressé après antonio gutiérrez il fait à Téo doit jouer une solution et puis jouer une formule pour débloquer Haïti, na crise politique Imanite ça a traversé journée jeudi à la. Mais monsieur bagaillon pou kourité là pou fini ancien colonel la médaille a ni me le rebi camper ferme contre toute intervention militaire soldable yo ta dwe vini fè tout tout papa Dessalines non colonel la pa montre pa Kachimin États-Unis pa ta dwe gen intérêt voye soldat vini mouri nan fiasco ça et il dit c'est pral yon bain de sang il pral recommencer nan peyi a la plus belle et Biden pap ka raconter ça ak population américaine nan très vite ki pral nan élection et yo pa ta dwe foure tèt nan bataille pour les gens qui te m'inviter, je suis à informations attendre nouvelles nouvelle dans l'actualité. Pour aujourd'hui, c'est pour que là allez sur le channel de la TV 83. Si vous pouvez faire ça, à abonner à ma chaîne, activez tes cloche de notification, comme vous allez être notifié à chaque fois que vous allez une nouvelle vidéo et vous allez être informé en temps réel. Un conseil de sécurité ONU attendu réuni à huis clos pour capable discuter sur un euh, dossier haïtien. Ses des affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez qui doit participer dans rencontre là, qui est confirmé information. Nous bah, au plus de détails sous un euh, dossier si là, Jean Odoulant, ministre Dominicain dominicains affaires étrangères Roberto Alvarez qui a information ça. Côté que, il y a une réunion spéciale qui a fait un conseil de sécurité ONU pour capable discuter sur un euh, cas d'Haïtien. Hein. Et réunion spéciale ça qui a fait dans New York c'est occasion pour les dominicaine réitérer euh, position là, concernant à pays d'Haïti côté ils ont toujours fait plaidoyer euh, pour que ils euh, fait connaître que Haïti besoin force spéciale militaire à cause de gravité situation qui gagne d'un pays la ministre fait étranger euh, Robert Roberto Alvarez insisté tout l'organisation, Bayon assistance Haïti même si il pour répondre à la demande spécifique assistance à autorité haïtienne pour capable freiné freiner Bandio qui encercle capitale là n'a réunion ça a fait conformément à la résolution 2645 Conseil Sécurité qui a été prêt à établi côté, établir, à côté crise. Il a discuté chaque trois mois sous la crise qui a été en Haïti. à côté. Yomamb a fait demande spéciale, demande de réunion spéciale. Même genre, gens ça a été fait le mois de décembre passé. Le secrétaire général de la Nations Unies, Antonio Guterres, dans ce rapport qui a à par le Conseil de Sécurité 17 janvier passé, a plaidé en faveur fait, en fait un déploiement en urgence force armée spécialisée internationale en Haïti. N a toujours été dans le même dossier, ça, dans le même sujet, ça, côté que le secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres, a renouvelé position en enfin, faveur d'un déploiement de force armée spécialisées en Haïti pour venir aider la police, pour le faire face avec un armées qui a des de problème dans le pays. C'est vrai, et blocage terminal va et à les mêmes arrivées à côté que je dis, et mes camions citernes nos gaz dans le terminal va Mais selon ça qui dit, bon côté, Antonio Guterres, il fait qu'on est que les réaffirmer, mais on le voit encore, il y a une urgence, pour déployer pour voyer une force armée spécialisée internationale en Haïti. Comme j'ai expliqué ça dans la lettre que l'IT a été adressée dans la date qui était 8 octobre par le président du Conseil de sécurité. Selon ça qui est écrit dans la parole, ça, bon côté, Antonio Guterres, dans le rapport que l'IT a été produit dans la date qui était 17 janvier 2023. Dans le rapport que le grand public lundi 23 janvier 2023, M. Guterres a adressé une table noire coulant sous situation de sécurité en Haïti, alors que effectifs policiers ne continuent à diminué crime crime a fait en de pays suspendu augmenté 2180 Moun perdit la vie yo. An bah men, en bas mais armé ça qui ba augmentation de 35,2% par rapport à année qui était passée avant yo qui était 1615 qui qui était enregistré selon ça qui dit beaucoup de d'Antonio Guterres Zach enlève ma dire Zack kidnapping continue à augmenter dans la société. Côté, données montrent que y a augmentation qui fait 104,7% selon la police. Et il y a fait qu'on est tout 1359 personnes qui sont victimes dans la question de que kidnapping, au total, il y a un divisé, il y a un <t 'en> de 294 femmes. 23 filles En 2022, nous, jouons contre 664, alors, par rapport avec l'année 2021, 2021, 664, un cas qui un, qui était enregistré, mais pour l'année 2022, là, il y a parlé de 1359 cas qui d'apping, au total, il y a 294 femmes et 20, alors, femmes, il y a 23 timounes, alors, filles selon ça qui dit. Avec rivé 6 nouveaux blindés qui sont acheté par l'État haïtien dans mes autorités dans le pays du Canada, il pourrait avec la police pour augmenter pour le augmenter les patrouilles et mener opérations que le mener contre l'armée en DAPI. pays. Selon ça, encore qui dit, bon côté secrétaire général de l'Union Antonio Guterres, c'est pas malgré détermination que la police a fait un l'effort, mais ça n'a pas empêché que l'armée illégale en DAPI pays continue à commettre des actes de criminalité. Et dans ça, Antonio Guterres m'a avec la police nationale d'Haïti, avec euh, l'État central, pour que vous mettez de moyens pour permettre que prendre à des dispositions, la police a moyens pour arriver à couper les bandits dans pays. ça qui n'a plus le problème et ça qui empêchait, je dis, que la vie vous prenne normalement en pays. Il y qui participent à tous participent à tous camions de marchandises, boulettes les gens, mesdames nous, situation ça qui jusqu'à présent, qui préoccupait le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le pays du Canada lui-même, toujours ganté les réserves quant à une nouvelle possibilité pour que le prenne le leadership, une éventuelle mission de force étrangère en Haïti. Parce que jusqu'à présent, l'autorité pays pays Canada, il y a des gens et... Pour qu'on pour qu'on ait, est-ce que c'est au le leadership non. Même les autorités d'un le pays États-Unis ont fait beaucoup de pression, ben demandé avec les autorités d'un pays du Canada pour c'est même qui prend leadership en forces étrangère ça, qui est capable d'arriver en Haïti. Bon, l côté, de l'autre côté, l'ambassadeur de l'ONU et tout près de l'ONU qui s'est Bob Rey, dans l'intervention télévisée que a fait semaine passée, lui fait qu'on mission ça, lui-même capable de faire impact. pas il n'a pas fait un impact durable si le vini pour Haïti dans faire travail. Mais là encore, il y a des doutes sur ça. Qui est-ce, est-ce que force a un en Haïti Et qui est-ce qui prend le leadership là C'est là la grande question qu'il poser. a posée. Selon plusieurs sources, que ont, je là, tu as dû gagner une rencontre entre différents membres de l'ONU qui prennent le chita, discuter pour les problèmes le problème Haïti a fait face à Genève de Comment que Yoka qu'à Haïti sorti dans le problème je jour d'hier qui c'est pigot problème pays a fait face à ces affaires net armées qui encerclées région métropolitaine porte prestant et n'a presque en ville-province ou jouent de petits foyers de gangs, de petits groupes de gangs, construit et qui, je dis, met des populations dans une situation très difficile. C'est ça, en gros, qui dit, bon côté, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sous situation haïtienne, hein, et en même temps, avant, même sévère, télé question, ça qui dit pour avec euh, une réunion, tu as faire, je dis, hein, côté un sans pays membres, le nu, concernant, hein, Tralchita pour parler, concernant, problème, Haïti a fait face, je viens à jeudi, hein. On a toujours été sous même dossier, ça, mais nous, pouvons peut mettre sur un reportage avec, euh, collaborateur, Jean-Philippe Massé, un ancien colonel, Imler Rebu, qui toujours qu'est, même position, il pas aucune possibilité pour force militaire internationale venir en Haïti. Aucun pays, il pas trop intérêt à risquer la vie soldat en Haïti, surtout États-Unis. Reportage, Jean-Philippe Massé, de gouvernement, quoi ce bois, intervention militaire, ancien colonel Himmler et Faut Fossa, pourquoi ou bien venir en Haïti, ancien secrétaire d'État sécurité publique, là, habillé sous plisier à pour expliquer ça. L'armée au départ, son business lié, lui pas une œuvre humanitaire. Maintenant, ça veut dire que l'OLAVV, Vini, qui est-ce qui a payé, ça la de faire Qui est-ce qui gagné Parce que l'armée des pays étrangers, c'est macro affaire. Je ne vais pas régler ça à rase. risque que la vienne courant en Haïti a, hein? qui a payé la besoin que la vienne en Haïti Mais mon Dieu dit, pas qu'a venir parce que tout ça besoin de ou déjà. Toutes Toute concessions l'eau qui vient en Haïti non mais le Canada déjà donc qui motivation matérielle il gain pour venir là l'armée pas jambe déplacer tout pour jouer. joindre zame pas jambe tirer sans intérêt économique guerre Russie écran c'est un exemple clair. C'est des hommes à en Russie. Tout est dans l'Amérique à Biden. C'est brasser l'infrastructure et des hommes aux États-Unis à brasser la Ce n'est pas pour l'Ukraine, mais l'Ukraine. Premier bagarre au garantie, ce n'est pas l'Américain qui a mouru. C'est l'Ukrainien qui a mouru, c'est Russe qui a mourir. Joe Biden a pari pour retourner dans l'élection pour un autre mandat. Il y a un grand soldat qui a mouru en Haïti. Il y a une grosse défaite pour l'administration là. Qui était réel pour pour un grand soldat qui a là Haïti, qui j'en prie à l'expliquer. Politiquement, a... la carrière, il quatre a... 4 soldats américains Ameriké, en Haïti. Vous qui ça? C'est un monde fait politique. immédiat pour Biden? américains vous avez tous les sur qui est ce qui est le phénomène de sécurité en Haïti. Vous connaissez bien, capable de avoir un cadavre dans le cas de coup de bat. Vous connaissez qualité monde qui mettent en sécurité en Haïti et américains connaissent Vous si vous venez à mourir par plusieurs. Et pour moi même, la déduction. La, analyse analysez la typologie hein? potentiel que vous avez avec vous, la carrière condition que vous avez intégrées sur la société Si vous parlez devant vous, vous avez plaisir, vous pas expliquer. La population américaine dans ça, vous décidez pas vous. Donc, l'insécurité a gagné racine, a un peu de yel il m'a me par pas manqué exemple pour expliquer ça. Vous un moment où vous avez une de données sur la crise haïtienne, ce sont des données classifiées, vous ne pas parler de ça. Vous avez une série de chaînes de sécurité organisées. Ou pas penser vous avez mené enquête sur l'affaire 400 Marozo, vous avez obligé de faire. Vous avez fait sortir de trois petits données, petits, petits, petits, petits, petits, Ou pas petits. Vous vous avez joué un truc en Haïti qui a acheté une zam anti-tank qui vend plus de 12 000 dollars américains. Mm -hmm. On a qui a acheté une anti-tank. Ce mm -hmm. n'est qui besoin de faire kidnapping. Non, ça, ça. qui solution même pour la population Deux mouns pour gagner tête de l'État qui comprennent ces affaires. Quand on a dit que les bons Brites là, l'eau on a... Je ne pas parler avec les gens là. Ils ne pas bien de qui ils ont mm -hmm. Si... du monde a qui ont un problème. n'a pas bien. Mm -hmm. Qui aime bien faire m'engager, madame. Les autorités qui maîtrisent le dossier international, la PIB, n'a seulement besoin d'assistance technique pour matériel. Et si vous le monde qui compte le sujet, si vous jouez le monde qui connaît le qui connaît le et qui connaît qui matériel et équipement pour qui entraînement Problème qui vient là sont mini problèmes liés. Vous n'avez pas besoin de Vous technique. Et là, ça y a à l'aise pour bien faire publicité. Ok, je ok. vous donner des matériels pour faire travail. Je vais vous citez nos matériels pour faire travail. Je vais vous donner des choses. Vous comprenez les gens qui sont en train c'est ça? En tout cas, les clés, les en pile. délégation a monté les en Haïti. Jusqu'à présent, personne ne connaît qui les forces militaires partir Dans la dernière déclaration de Bob Haïti, l'ambassadeur canadien a fait connaître ait la situation de sécurité a par rapport à la date du gouvernement qui a fait des modes. là. une déclaration qui a dû couper l'espoir du gouvernement, qui croit que les forces militaires pour débarrasser le pays. Janvier ah, bah, 2023, on nous venait avec information concernant la police nationale d'Haïti qui mène opération dans la ville Incha, département centre, d'Haïti La police nationale d'Haïti dans la ville Incha a arrêté pendant le week-end 4 individus pour qu'ils soient trafic azam, à ZAM, associés à et puis euh, volés à Femoun qui j'ai 4 individus à qui côté au sorti. On a commencé pour nous dire selon la police a eu dit qu'on s'est de Nerli Joseph qui a 22 ans sous terre, so, M. C'est Timoun qui fait dans la quatrième section à agua Rivière-Gauche, localité Eko-Banal. Michel Sonnel, qui est 35 ans, originaire quatrième e alors Simon 4 section à agua même j'ai avec euh, Nelly euh, Rivière-Gauche, localité banale banal Rousier-François, 37 ans, M. Sénèque, Commune même c'est l'Al sortie. et Claudin Merville, qui est 49 à l'année, c'est Moun -Hench, qui, est donc c'est petit département, même au haut plateau, bas plateau même qui commet, euh, qui est dans mauvaises affaires. La police nationale d'Haïti est posé la patte pendant le week-end. Et pour qu'on y ont placé dans le garde à vie répondre les judiciaire. À Autorité et policiers. Pas de guerre opération planifiée, notre drame qui mène à clément trois policiers, selon le port de PNH, la, Gary De qui fait connaître. Les policiers ont appris le sauver un proche qui était dans difficulté face à Badi. Pas de voix, PNH, la commissaire Gary De fait connaître. Les policiers ont un biscuit à Badi qui était en majorité par rapport à 5 policiers. En côté, Gary De Rosier. Nous avons no, no appris à venir avec uh, uh, Gary uh, De qui parlait sous, euh, Dramsa, qui fait, euh, pendant un euh, week-end, nous, euh, jean j'en ai un peu de parole, PNH, là, qui c'est Gary Dehausier, qui, fait qu'on ait pas de opération, qui, est euh, planifié, notre drame qui mène à clairement trois policiers, selon si lui-même, qui euh, fait qu'on policiers, t'as pas le souvenir, pour était dans difficulté face à Bandio. Commissaire Gary Dehausier fait qu'on policiers, t'prends un biscade, Bandio, qui était en majorité par rapport à que, même. Une situation de très difficile, mais qui touchait et chaque bon policier, et que ce soit jean est arrivé au niveau du ou Gradéen, et à Drame Sahara qui vivait au niveau Pétionville, peut-être qu'elle a perdu trois jeunes garçons, Guéroune qui est lui-même qui euh, disparaît, et qui est blessé lors d'un bus Sahara, et qui vivait très rapidement et en contact avec euh, les responsables au niveau des département de l'Ouest, qui nous. Et comment ça fait arriver. Mais nous allons aller plus loin. On nous dit, quel que soit la figure, le drame n'a pas été produit. Parce que c'est des nous, c'est des policiers qui baillent des filles, qui baillent des jeunes pour permettre que la population est même capable, là, nous souffre, capable de faire une activité. Et, et, et, et ce n'est pas une opération. On ne peut pas parler généralement des opérations. Il faut que les planifs des dispositions qu'il prend il faut que les, les qu il faut que les des mm -hmm. objectifs spécifiques, il faut gagner les, bien et les et des objectifs généraux de manière que l'opération même va aboutir. Il que les policiers étaient en patrouille, étaient en route, effectivement, euh, raisonnant. Mm -hmm. Parce que depuis dans la soirée, il y a une situation de tension qui a produit et dans un tas et la police était beaucoup balle de balles de faire et ça n'est mais on est quand il y était vraiment en plus centaines d'effectifs tout, et cinq policiers à bord de mon véhicule, la vraie qui nous de une trentaine de bandits lourdement armés et prend malheureusement prends du côté que nous avons perdu trois jeunes garçons. Et qui est porté disparaître. Pas d'opération de planification, mm -hmm. mais nous ne pas de mm -hmm. sur ça. Parce que bien, bon, donc, c'est les jeunes garçons qui perdent la vie, qui prennent le côté renforçant ou assistant, soit à soit à mon mm -hmm. population. Parce que dès que la police arrive sur ce plans et même les états-unis et les policiers qui sont allés en foie avec prochain, mm -hmm. mais tout, et pendant que l'on a la, automatiquement tout en a front de population est vu à l'enfant de la population, et vu la situation qui est qui, qui est très triste, parce que pour le euh, mois de janvier, à date, nous avons pratiquement et, dit, 7 policiers et, et, et qui disparaissent, si pas plus, et avec et, et les, les, les, les procédures de la procédure tout, et qui était énorme. On graine de policiers perdu de la vie, on graine monde dans la société, dans société et la population perdue en fait, la vidéo, c'est déjà trop fort et dans sa et, et prenez la police nationale d'Haïti a gari des osiers. Ils critique critiquent la population. Les mêmes qui est estimaient la police apparaître faible devant Axobadio. Gari des a rappelait la police à faire plein de travail déjà pour essayer de combattre le phénomène de sécurité Mais si c'est en combat à force de Pas qu'à mener pour continuer. Pour le voir, la police a mandé et la population civile continuer à faire la police en confiance pendant que tout y a collaboré avec la police pour arriver à couper Axobadio. En écoutant l'autre fois à Gari des osiers. Nous comprenons. Nous comprenons la considération et nous comprenons critiquer parce que ne pas critiquer on fait critique depuis nous au contraire et capables capable faire pour que nous dit tout que comprend les situations comprendre, les gens nous mêmes la évolué, et pendant et pays comme institution comme policier comme police et effectivement à nous mêmes seulement pas capables et solutionner un problème dedans et a plusieurs considérations et normalement qui est être pour parce que c'est des mouniots qui trouvent dans les quartiers populaires, c'est des mouniots, côté que, y avait au jour le jour. Alors, moi-même, ils ont quitté, ils travaillent avec un de parole pour m'affaire de considération sociologique. Tiens. Mais c'est un, un tout, et qui sont sécuritaires, et j'en dis, ce n'est pas, pas simplement et la police, mais et beaucoup de nous, comme il y a un élément dans, dans le système. Dans, et nous faisons tout ça nous capable, malgré, un bon créole, malgré, et moyens qui traînent, malgré ces malgré les problèmes effectifs, avec zone nous, et avec le peu, nous, nous faisons le maximum, et dès que les possibilités. Et il y a des efforts, de toute façon qui fait déjà, et il y a des gangs qui arrivent et maîtrisés, il y a des opérations côté que et malheureusement, et sans le il y a des bandits qui sont blessés mentalement et alors, je toujours dit ça, c'est parce que la vocation ce n'est pas de tuer mm -hmm. mais qu'il va arriver dans situations situation pour les policiers à protéger tes privés, et protéger les populations, hein, et champs de tir et ça va arriver, côté que et, et, et des bandits et qui, et, et malheureusement, blessés mortellement et nous trouvons les policiers tout et qui blessent qu tout, et qu'on la vie autour, mais mm -hmm. champs de tir mais et, nous, encore déterminés, malgré la situation malgré, et malgré ça, qu'on a okay. ce là et ensemble avec la population, hein, et dans l'autre secteur qui n'a pas la sécurité pour le faire, et on fait ça ensemble pour que nous capables de faire face à cette situation. Nous mmh. avons <re> toujours été avec le porte-parole PNH qui fait qu'on est blindé, pour en pile, si pour un cas de série d'opérations, la police, a mené une base institutions, les institutions, on reconnaît parfois quelques problèmes mécaniques, mais la direction générale a disposition pour bien traiter, pour faciliter, toujours à fonctionner, monsieur Gagui De Rosier, faire connaître pas parquet. Trop de détails sur la date reste blindé, Canada. Vous avez en côté une autre fois avez Gagui De Rosier. et c'est sûr, parce que si vous avez de nous sommes capables de gagner les policiers arrivés dans non, champ d'opération et nous sommes capables de gagner. Et des victimes, et, et, et même plus victimes, tout. Parce que l'Inde a permettre que les policiers, d'abord, protéger les et pour qu'ils soient capables de faire attention, parce que ce n'est pas protéger d'être ni comment faire pour protéger la population, parce que c'est lui-même qui est armé, et c'est lui-même qui a fait face à la situation. Bon, et au niveau euh, technique, concernant et, et, et, alors, par exemple, comme les matériels, alors, on n'a pas de grand avis technique comme mécanicien, comme qui nous devons, dit que, est-ce que, y a des défauts est-ce que réglements... et il m'a que y améliorer conditions mécaniques et c'est certain qu'on gagne des difficultés, des gagnants, tout même on sent même au niveau et d'arranger un à qui occupé de ça seulement qui occuper des blenders et à chaque fois cette opération et si gagne des dommages pour que y pour que y pour que vous encore sur le terrain. Parce que et même blindé mien et pas en pile effectivement. Et Jean Dolan l'an, ils doivent avoir une quantité. Et vu la situation, taille problème, pour engager tout le matériel dans la zone. Et puis, quand les mm -hmm. zones des problème, il y a là ces mêmes matériels parfois, pour réduire de la pour déplacer les poiles. Ça veut dire que les matériel et l'équipement est extrêmement important pour faire faire face. Alors, et si bon problème mécanique, qui nous et ont tenu compte de ça. Et puis, dans lex y a faire, ils ont tenu compte de réalité. Parce que généralement, les machines machine, en fait, ils ont expérimenté, ils ont essayé de s'il des défauts. Et on voit qu'il y a des machines qui fait qui, qui tout avec un défaut de fabrique, et puis ils obligé d'entrer avec lui, ou bien que vous. Nous faisons notre façon, nous sommes avec notre véhicule mm -hmm. et nous sommes capables tout parce que nous sommes mécanique, des défauts, des et nous avons des de fabrique et puis on un... et nous avons des de fabrique nous avons des de Mais nous avons compte de ça au mm. niveau de la direction générale et, et pour que, à chaque fois que la situation ça nous nous des encore et pour que nous puissions capables de tenir compte de ça pour vous le ce n'est pas existé, parce que c'est mécanique, mais il ne il pas répéter de manière avec peut-être ça qu'il y a. Il n'y pas chiffre exactement, mais il n'y a encore été bon Et pas trop longtemps, probablement peut-être deux ou trois semaines de cela, il y peut-être quelques petits deux et qu'il est gagné, Et il y a autre qui vous qui venir encore, bon, il vous a allaité au niveau de, euh, de, de compagnie là, pour, pour faire les maisons, pour que y venu à pour qu'ils soient capable rapidement au service, pour que nous ait pas fait travail. Et voilà précision pour la police qui s'est égarée et déhosier Clovens Jean-Jacques, la police a été arrêté et présenté comme dit éviter l'homme dans Miragoane, jeune libération le dit après audience à Pak Miragoane non, après enquête commissaire gouvernement qui s'est Jean-Ernest Muskiadain l'estimé Clovens Jean-Jacques a pour un pour cause gang, avocat Lyomètre Mathéus Mathieu Akamoujo Wilnor fait qu'on est commissaire Jean-Ernest été trompé et de le cible, libérer jeune garçon nous allons de côté, une après l'autre, avocat à Clovens, Jean-Jacques, Mathieu Saint-Mathieu à Camoujo, Namiko Nami Coco, Spada Permanent, Henri-Claude Claire Cédé-Piville, Miragouane. Bon, nous, dans un premier temps, saluer la presse qui t'a fait déplacement, qui pour vient assister à l'audition Clovens, Jean-Jacques et devant le commissaire Jean-Henri Smiscal je de hein. Nous-mêmes, en tant qu'avocat, les parents est parentée, constitués et cabinet. Hein. Donc, nous avons fait tout ça pour nous faire, et Jodhia nous après auditionner le SDPJ, pour que la Jodhia hein, devant le commissaire. Là. Et pour... On a les points de doigt et pour demander au commissaire là pour le mettre et Clovence en liberté parce que pas a aucune infraction bien? que et Clovence, oui. Jean-Jacques, ja, ja, commettre. La loi claire, on ne peut pas capable arrêter pour une infraction qu'il pas commettre. Étant donné que le commissaire lui-même, nous avons toujours félicité lui. C'est une raison, c'est face avec le travail qu'il a fait dans le département, qui fait que Clovence, il était quitté Port-au-Prince pour sécurité Donc, il était venu dans le département NIP parce qu'il était pensé, parce qu'il connaît qu'à à, à, à travers le travail que le commissaire a fait, le département LICEF, c'est un département qui est qu capable de vivre en toute sécurité. Et malheureusement, malheureusement, il était arrêté, mais nous estimons que le commissaire a été trompé des cibles le monde qu'il hein, est' cherché c'est pas et, et Clovens donc c'est une raison suivant demande qui nous fait lui accorder et, et, et, et liberté pour et, et liberté Clovens donc et c'est une raison qui fait que je dis hein Lila. OK je peux je peux ajouter et à l'instar de mon confrère maître Mathieu, que le commissaire du gouvernement a effectué et disons que un travail formidable au département libre, mais et malheureusement, et coup de filet ça, ne pas répondre à l'attente qu'il a décidé de faire. Donc, dans ce sens, il estime que Clouvence n'a pas eu aucune charge contre lui et aucune infraction n'a été révélée contre Clouvence, Jean-Jacques également. Donc, il à en liberté, liberté. Donc, il a, pas demandé, tout, a pas demandé tout à tout. Informations qui t'a circulé sur les réseaux sociaux, que Provence François comme un chef gang, non, il n'est pas chef gang, Provence François est un paisible citoyen, Jean-Jacques, paisible citoyen, là, vivre la communauté, et il va évacuer toute activité comme à l'ordinaire. Non, non, ce n'est pas m'élever, c'est liberté, parce que le dossier a pas de temps acheminer le cabinet d'instruction, parce que l'IPA a suffisamment charge contre Provence Jean-Jacques, ok C'est un dossier qui est très vite, d'accord Merci beaucoup, Yo go di fait éclater dans na fond national malgré pompiers qui est arrivé ça pas empêché un pile caille boulet euh, d'après citoyen aussi on fatra qui qui la cause d'fait ça éclater Alex sous sur place la présente nos reportages. Tout caiboule monde a été pour la Tout le monde la fait Tout le monde a to for a fait pour a What does no. not do du il a juste là, tout il il va et il et imagine va on on la Mettez sous ça, qui gasoline, ce côté, l'autre qui est bon gaz propane, facilité, différent à atteindre plus et plus rapide. <coughs> on est là, tout le monde utilise utilisé ça va de permettre tout, depuis chalet de de quand on a éclaté, avec des qui motos, qui se gaz et puis tout ça, on met des Jusqu'à présent, pour qu'on des chiffres sur quantité de gags, mes citoyens ont expliqué, qu'il y a un pile caille qui passe en bas flamme, il ça. Je ne combien de cailles <coughs> il mais il y a un pile caille qui voulait.